Salut à tous, un des débats majeurs de l'élection présidentielle de 2022 va concerner l'énergie. Et plus particulièrement, est-ce qu'on se lance dans le 100% renouvelable ou est-ce qu'on décide de construire des nouveaux réacteurs nucléaires Ces derniers jours, plusieurs rapports sont venus éclairer ce choix. Il y en a un qui vient de RTE, le gestionnaire du réseau électrique, et l'autre de l'association Negawatt. On reparlera de tous ces rapports. Au-delà d'eux, il y a un énorme enjeu dès qu'on réfléchit à l'énergie nucléaire, c'est que faire des déchets nucléaires radioactifs ces déchets qui sont dangereux pendant longtemps, ou même plutôt très longtemps, est-ce qu'on sait aujourd'hui les gérer correctement C'est la question qu'on a voulu poser dans deux vidéos de notre site aux comprendre et vous avez là la première vidéo en accès libre. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une question qui fait peur, les déchets nucléaires. Ces déchets radioactifs, on en entend souvent parler, ils concentrent énormément d'attention. Et c'est normal parce qu'on entend qu'ils sont super dangereux et qu'ils vont le rester pendant des centaines de milliers d'années. Que faire de ces déchets nucléaires C'est un débat qui déchaîne les passions. On a tous vu les oppositions au projet CIGEO à Bure, un projet d'enfouissement des déchets nucléaires en stockage géologique profond, et ces controverses sur la gestion des déchets radioactifs, elles ressurgissent dès qu'on parle de l'énergie nucléaire en général. Il y a plein de débats à avoir sur l'énergie nucléaire, mais le truc avec les déchets radioactifs, c'est qu'on en a déjà aujourd'hui un bon gros paquet à gérer. Du coup, qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'énergie nucléaire, qu'on veuille créer de nouveaux déchets radioactifs ou qu'on veuille s'arrêter là, dans tous les cas, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on trouve une solution pour gérer les déchets radioactifs qu'on a déjà. D'où l'intérêt de comprendre tous ensemble quels sont les problèmes que posent ces déchets nucléaires aujourd'hui et demain. Déjà, c'est quoi concrètement les déchets radioactifs qu'on a aujourd'hui en France, combien on en a, à quel point ils sont dangereux, ensuite comment on les gère, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être sûr qu'ils n'irradient ni ne contaminent personne, et plus largement sur le temps long, comment est-ce qu'on s'assure que les plus dangereux d'entre eux soient gérés et ne soient pas un fardeau pour les multiples générations futures. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble, tranquillement, pour nous faire un avis bien solide sur ce sujet bouillant, enfin, plutôt radioactif. Première chose à dire, les déchets, c'est pas spécifique au nucléaire. Toutes les énergies en génèrent, et oui, produire de l'électricité, ça crée des déchets. C'est vrai, de l'électricité faite à partir d'énergies renouvelables, regardez, tout le béton d'un barrage, les pales, le mât, les aimants des éoliennes, ou même les cellules des panneaux photovoltaïques, tout ça finit par devenir des déchets. Deux points positifs toutefois, d'abord ces déchets ne sont pas très dangereux et puis côté panneaux solaires et éoliennes on peut en recycler une très grande partie, ce qu'on fait d'ailleurs assez hein, bien en France, mais c'est pas le cas de tous les pays. Vous avez peut-être déjà vu les images des cimetières d'éoliennes où on enterre les pales d'éoliennes usées, vous avez peut-être aussi vu ces énormes barrages abandonnés ou ces barrages qu'on fait exploser à même la rivière, il y a donc des endroits où on peut améliorer le recyclage des déchets issus de l'électricité renouvelable. Si on regarde du côté des énergies fossiles, c'est-à-dire de l'électricité produite à partir de charbon ou de gaz, c'est, comme souvent, bien bien pire. Le CO2, les autres gaz nocifs ou les particules fines dégagées dans les fumées de combustion de ces grandes centrales thermiques, ce sont aussi des déchets. On les catégorise rarement comme ça parce que elles sont impalpables, quasiment invisibles, c'est pas des déchets qu'on peut mettre dans la poubelle ou avec lesquels on peut faire des gros tas dans des décharges, mais pourtant, ce sont des déchets très dangereux. On dit souvent que, certains certains déchets nucléaires resteront radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. C'est tout à fait vrai, mais quand on y pense le CO2 qu'on émet avec les centrales à gaz, au pétrole ou au charbon, ce CO2 il va modifier et réchauffer durablement le climat de notre planète et donc il aura aussi des effets qui dureront extrêmement longtemps. Les particules fines ont un impact hyper négatif sur notre santé et abîment l'environnement, elles s'attaquent à nos poumons, elles favorisent l'asthme, favorisent aussi le développement de maladies cardiovasculaires, et aggrave tout un tas de pathologies pulmonaires. Si bien que, en Europe, les seules particules fines dégagées par les centrales électriques au charbon sont responsables de plus de 20 000 morts chaque année. Ça, on vous en avait déjà parlé dans notre vidéo sur le charbon, où vous voyez que, pour la santé, pour l'environnement et pour le climat, le charbon est vraiment la pire énergie possible. Le réchauffement climatique est même irréversible. On ne pourra jamais revenir en arrière, on ne pourra jamais retrouver le climat qu'on avait avant des Mettre tout ce CO2. Donc ça, ça nous montre que les déchets nucléaires ne sont pas les seuls déchets énergétiques à impacter notre vie et notre planète sur des très longues échelles de temps. Et le pire, c'est que les déchets des énergies fossiles, ce CO2 et ces particules fines, ils sont quasiment pas gérés. Malgré quelques filtres à particules, les rejets sont encore importants et il n'existe encore aujourd'hui à ce jour aucune solution mise en place pour capter le CO2 à la sortie des cheminées. En gros, les déchets des énergies fossiles, on les laisse filer, quasiment directement dans la nature et dans nos poumons. Maintenant qu'on a dit ça, entrons dans le vif de notre sujet, regardons d'où viennent nos déchets radioactifs. La première chose à savoir, c'est que tous les déchets radioactifs ne proviennent pas de nos centrales nucléaires. Certes, la majorité de ces déchets provient des centrales électronucléaires, mais il y en a aussi une partie qui vient de la recherche, de la défense du médical ou même d'autres industries. La recherche sur le nucléaire, elle recouvre plein de travaux différents, tant civils que militaires, sur des domaines extrêmement variés, ça va être dur de résumer. Les déchets nucléaires générés par la Défense, c'est déjà plus évident. C'est tout notre programme atomique, la production des bombes ou des missiles, mais c'est aussi les déchets issus des sous-marins dits nucléaires parce que propulsés grâce à l'électricité générée par une mini centrale nucléaire. Le but de la manœuvre, pouvoir être autonome plus de deux mois sans refaire le plein et ainsi rester sous l'eau indétectable à l'insu de l'ennemi le plus longtemps possible. D'ailleurs, il n'y a pas que les sous-marins qui sont propulsés grâce à une mini centrale nucléaire, il y a aussi le porte-avions Charles de Gaulle. Les déchets nucléaires issus de l'industrie hors électricité, ça peut venir d'abord d'industries qui utilisent les propriétés de la radioactivité, par exemple pour contrôler des soudures, des pièces manufacturées, ou pour stériliser. Ça peut aussi venir d'industries qui utilisent des matières radioactives sans utiliser les propriétés de la radioactivité. Là, c'est le plus souvent des matières faiblement radioactives, manipulées par des industries minières, sidérurgiques, ou pour la production d'engrais phosphatés. La radioactivité dans le médical, c'est utilisé ou pour l'imagerie, les radios, les scanners, etc., ou pour soigner, ça c'est la radiothérapie, utilisée par exemple pour soigner des cancers. Il s'agit là d'un rayonnement radioactif ciblé sur des tumeurs ou des cellules cancéreuses. On avait parlé un peu de tout ça dans notre vidéo sur la radioactivité du quotidien. Malgré ces autres usages, l'essentiel du volume des déchets radioactifs, il provient de nos 56 réacteurs électronucléaires répartis dans 18 centrales sur tout le territoire, pour nous fournir notre électricité. Maintenant qu'on sait d'où viennent ces déchets nucléaires, il faut commencer à les regarder de plus près. Et pour ça, il faut d'abord comprendre comment on classe les déchets nucléaires. Pour classer les déchets radioactifs issus d'une centrale nucléaire ou d'ailleurs, on combine deux critères. Le premier critère, c'est le danger, à quel point un déchet est dangereux, c'est-à-dire à quel point il est radioactif. Si vous voulez tout comprendre au danger de la radioactivité, on vous conseille de commencer par notre vidéo qui est pile-poil sur ce sujet et qui s'appelle, surprenamment, les dangers de la radioactivité. Pour classer les déchets nucléaires en fonction de leur danger, on utilise quatre catégories de radioactivité. La première, c'est la radioactivité dite très faible, qui est comparable à la radioactivité naturelle. Ensuite, on a la radioactivité faible, moyenne ou haute. Là où ça devient vraiment dangereux et compliqué à gérer, c'est les catégories moyenne et surtout haute, mais on y reviendra plus tard. Deuxième critère qui permet de classer les déchets radioactifs, c'est la période radioactive ou demi-vie qui permet d'évaluer la durée du danger. Le déchet va-t-il rester radioactif quelques mois, quelques dizaines d'années, et donc rester gérable à l'échelle d'une société humaine, ou sera-t-il radioactif pour quelques milliers, centaines de milliers, voire millions d'années, ce qui, vous en conviendrez, est un tout autre problème quand il s'agit d'organiser sa gestion. Ce critère de la période radioactive ou de la demi-vie, il mérite qu'on s'y attarde un petit peu parce qu'il trace une différence de nature entre les déchets radioactifs et les déchets chimiques classiques. Le... Pouding à l'arsenic. Oh oui <rire> un déchet chimique, c'est de l'amiante, du plomb, de l'arsenic, ou ce que vous voulez, c'est une molécule ou un atome chimique stable. Tant qu'il ne rencontre pas d'autres éléments chimiques avec qui il peut réagir, il va rester tel quel pour l'éternité. Que vous ingériez de l'arsenic maintenant, dans mille ans, dans un million d'années, ou dans mille millions d'années, ça sera toujours également dangereux. Et un peu de vitriol Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Un déchet radioactif, c'est rigoureusement l'inverse. Il est composé d'atomes instables. Il va donc perdre de sa radioactivité et donc de sa toxicité au fil du temps. Une période radioactive de 31 ans, ça veut dire qu'au bout de 31 ans, la radioactivité présente sera divisée par 2. Et donc, au bout de 10 périodes radioactives, c'est-à-dire de 310 ans, c'est-à-dire au bout de 10 divisions par 2, on aboutit à une division par plus de 1000 de la radioactivité. Au bout de ces 10 périodes radioactives, même les déchets les plus radioactifs à vie courte n'ont plus qu'une radioactivité négligeable, comparable à la radioactivité naturelle. Évidemment, ces 300 ans, c'est la barre haute. L'essentiel des déchets radioactifs à vie courte ne sont plus un danger bien avant ça, mais vous pouvez retenir que, au maximum, un déchet radioactif à vie courte n'est plus un problème au bout de 300 ans. Maintenant qu'on a compris quels sont les deux critères pour classer les déchets radioactifs, on voit tout de suite quelles vont être les catégories de déchets radioactifs qui vont être très compliqués à gérer et ceux qui ne poseront à l'inverse pas trop trop de problèmes. Du coup, avant d'entrer dans le détail de chacune de ces catégories, on peut déjà simplifier notre problème on a d'un côté les déchets les moins relous à gérer. Eux, ils représentaient fin 2018 1,6 million de mètres cubes. Ça, ça ne vous dit rien, mais si on les représente dans un grand cube, ça vous donne à peu près ça, au Stade de France ou à côté de la Tour Eiffel si vous préférez. Ce gros cube de déchets pas trop relou, il représente plus de 97% du total des déchets radioactifs produits à ce jour. Mais toujours ce gros cube pas trop relou, il ne concentre même pas 0,2% de la radioactivité totale de tous nos déchets radioactifs. De l'autre côté, on a les déchets bien plus relous à gérer, ce sont des déchets très radioactifs et, pour très longtemps, ce sont ces déchets qu'on projette d'entreposer à Bure dans le projet 6 6GO à 500 mètres sous terre. Ces déchets plus relous à gérer, vous l'aurez deviné, c'est même pas 3% du volume de tous les déchets radioactifs, ça vous donne ce petit cube devant la tour Eiffel ou devant le Stade de France. Et il concentre quasiment 99,9% de la radioactivité. On doit l'idée de visualiser les déchets nucléaires comme ça en petit cube à un twittos qui s'appelle Lager et qui fait plein de fils intéressants sur le nucléaire. Du coup, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Avec ce cube, vous visualisez exactement le volume actuel de déchets très dangereux que la France a produit en fournissant à peu près 70% de son électricité pendant des dizaines d'années. C'est ça le volume de déchets nucléaires relou à gérer. Je dis relou, mais je devrais dire super relou à gérer, parce qu'évidemment, ce cube, il est extrêmement radioactif, il dégage même plein de chaleur, et c'est absolument impossible de l'entreposer tel quel, comme ça, en tant que cube quelque part. Voilà, maintenant vous avez les ordres de grandeur, vous voyez à peu près ce que représente le volume des déchets nucléaires, on va pouvoir maintenant entrer dans le détail de chaque catégorie et regarder comment on gère ces déchets nucléaires aujourd'hui. Il y a d'abord les déchets à durée de vie très courte. Leur période radioactive est inférieure à 100 jours. Du coup, ces déchets, il n'y a pas besoin de grand chose pour les gérer. Il n'y a qu'à les laisser cracher leur radioactivité à l'écart pendant quelques temps, puis ils redeviennent des déchets ordinaires. C'est pour ça que ces déchets, ils ne sont même pas comptabilisés dans les inventaires de volumes de déchets nucléaires que fait l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'agence nationale chargée de la gestion des déchets radioactifs. C'est un organisme public qui doit s'occuper des déchets nucléaires. Ensuite, dans notre tableau, on a les déchets très faiblement radioactifs ou TFA. Ces déchets sont si faiblement radioactifs que la durée de leur radioactivité n'a pas trop d'importance. C'est pour ça qu'on les retrouve des deux côtés du tableau, à vie courte et à vie longue. Typiquement, ce sont de la ferraille, des gravats, des terres ou des petits objets utilisés dans la maintenance assez loin des réacteurs. Ils ont une radioactivité si faible qu'elle est comparable à certains objets du quotidien, à certains bétons ou à certains il représente aujourd'hui un bon tiers du total de nos déchets nucléaires. Ces déchets TFA, ces gravats, etc., l'Andra les conditionne d'abord dans des grands sacs, puis les dispose astucieusement dans un entrepôt, puis enfin les recouvre de sable et d'un couvert végétal. Le centre de conditionnement et d'entreposage de Landra, il se situe aujourd'hui dans l'Aube, juste à côté de la Haute-Marne, et il est prévu que ce site arrive à saturation dans quelques années. C'est pourquoi Landra envisage ou d'agrandir le site existant ou d'en construire un nouveau, probablement dans l'Aube, pas trop trop loin du premier. Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour critiquer la gestion française des déchets très faiblement radioactifs. La France est un des seuls pays du monde qui considère que tout ce qui sort d'un site nucléaire est forcément radioactif. Pour vous donner une idée, on ne mesure même pas la radioactivité qu'il y a dans les gravats, les sables ou les autres déchets. On en voit tout directement sur le site de l'Aube. Cette pratique pose question, parce que d'une part, elle augmente artificiellement le volume des déchets dits radioactifs, et d'autre part, et ça c'est plus important, elle empêche de valoriser certains matériaux qui autrement auraient pu être recyclés. Les métaux, les plastiques, les ferrailles, certains gravats, tous ces matériaux, on les envoie directement à la décharge alors qu'une partie d'entre eux n'est sûrement pas du tout radioactive. C'est pas très écolo-recyclage, et c'est pourquoi la plupart des autres pays du monde qui utilisent l'énergie nucléaire on recours à une autre technique de gestion. La Belgique, par exemple, a fixé un seuil de radiation à partir duquel un déchet est considéré comme très faiblement radioactif. Tout ce qui est en dessous de ce seuil qui, par ailleurs, est super bas, hein, c'est un seuil 300 fois inférieur à la radioactivité naturelle, tout ce qui est en dessous du seuil n'est pas considéré comme un déchet radioactif et peut donc être recyclé. Grâce à ce tri des déchets nucléaires, la Belgique arrive à recycler et revaloriser métaux, gravats, sable issus de ces installations nucléaires. En France, on pourrait faire pareil. D'ailleurs, certaines voix s'élèvent en ce sens et la réglementation est même en train d'évoluer. titre perso nous, ça nous paraît plus écolo de mettre un seuil à partir duquel on considère un déchet comme radioactif, mais c'est pas le cas de tout le monde, ça fait pas consensus. Il y a certaines associations écolo qui s'inquiètent notamment de la précision des mesures de radioactivité. Si ce sujet vous intéresse, on vous invite à regarder les pages 30 et suivantes du rapport sur la gestion des déchets très faiblement radioactifs. À ces déchets très faiblement radioactifs qui font un bon tiers de nos déchets nucléaires, il faut ajouter les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte, les FMAVC. Ils représentent plus de la moitié de nos déchets radioactifs, c'est donc le gros du volume. Ces déchets à vie courte, ils comportent des éléments radioactifs comme le césium 137 ou le cobalt 60 dont la radioactivité décroît vite. Ça fait que au bout de quelques dizaines d'années, rappelez-vous, au maximum 300 ans, ces déchets de FMAVC ne posent plus de grands problèmes de radioactivité. Ce qu'on regroupe sous cette catégorie de FMAVC, ce sont surtout des objets contaminés lors de la maintenance, des gants, des blouses, des outils. C'est aussi des résidus de traitement des eaux ou des gaz qui sortent des centrales. Ça peut aussi être certains éléments utilisés dans la recherche ou des composants issus du démantèlement des vieilles centrales nucléaires. Comment on gère ces FMAVC Eh bien, d'une manière qui n'est pas si éloignée finalement de celle dont on gère une décharge classique. Ces déchets FMAVC aujourd'hui ils sont gérés par l'Andra dans un site juste à côté de celui qui accueille les TFA, donc dans l'Aube, à côté de la Haute-Marne. Avant cela ils étaient accueillis dans un site de la Manche qui est fermé depuis 1994. Les déchets FMAVC, faut faire un petit peu plus attention à contenir efficacement leur radioactivité durant des dizaines voire quelques centaines d'années. C'est pourquoi les déchets en vrac on les conditionne d'abord dans un fût, dans un fût on met 20% de déchets en vrac et 4 80% de béton, ça contient déjà un peu la radioactivité. Ensuite, on empile ces fûts dans des ouvrages en béton qu'on recouvre de sable ou d'une dalle en béton. Ça vous donne des jolis bâtiments pleins de béton avec des déchets dedans. Individuellement, chaque déchet est assez faiblement radioactif et laid pendant assez peu de temps. Mais collectivement, compacté et entreposé dans le même site de stockage, on arrive quand même à une concentration assez importante d'éléments radioactifs. C'est pourquoi il faut surveiller finement que ces éléments radioactifs restent bien dans leur bel emballage de béton. Le principal point à surveiller dans ce stockage de surface, c'est les infiltrations d'eau. Il faut être très attentif à ce que l'eau ne grignote pas la dalle de béton supérieure puis le béton qu'il y a entre les fûts, puis le béton qu'il y a à l'intérieur des fûts pour ramener avec elle dans chaque goutte d'eau des éléments radioactifs et ainsi contaminer les sols et la nappe phréatique. Évidemment, avec toutes ces couches de béton, c'est pas une averse de printemps qui va traverser et prendre de la radioactivité, mais pour être sûr de prévenir tous les risques d'infiltration d'eau sur le long terme, l'Andra a prévu un système de recueil, de collecte et de filtration de l'eau qui passe sous le bâtiment et sous tous les ouvrages de stockage. La troisième famille de déchets radioactifs, c'est les déchets faiblement radioactifs mais à vie longue. C'est FAVL, ils représentent un peu plus de 5% du total du volume de nos déchets radioactifs. Ces déchets FAVL, on peut vraiment les appeler des déchets old school. Le gros de la catégorie, il provient du démantèlement des 9 premiers réacteurs nucléaires français qui fonctionnaient au graphite. Ensuite, dedans, il y a aussi ce qu'on appelle les déchets au radium. Ça peut être des déchets issus d'anciennes techniques pour traiter les minerais, on les traitait avec du radium, et plus cocasse, ça vient aussi d'anciens objets du quotidien. Et ouais, dans le temps, on utilisait du radium pour faire la peinture phosphorescente dans certaines montres ou certains réveils. On pensait, au moment où on a découvert le radium, qu'il avait plein de propriétés, notamment qu'il était bénéfique pour la santé, donc on en mettait un peu partout. Dans le même genre, jusqu'en 87, on installait parfois des paratonnerres radioactifs à l'américium ou au radium, il en reste encore 40 000 et une fois en fin de vie, ils finissent dans cette catégorie de déchets à faible activité mais à vie longue. Qu'ils viennent des vieilles centrales nucléaires, d'objets du quotidien ou des vieilles techniques minières au radium ou de nos paratonnerres, ce qu'il faut retenir c'est que cette catégorie de déchets, les déchets de faible activité à vie longue, on n'en produit plus aujourd'hui. Ces déchets, ils sont pour le moment, faut l'avouer, gérés à minima. Ils ne sont pas centralisés en un lieu, ils restent souvent sur les vieux sites de production et l'Andra vient d'avoir tout récemment mandat pour organiser la dépollution de ces sites de production et gérer ces déchets. Mais, comme ces déchets vont rester radioactifs durant des centaines de milliers d'années, il faudra bien organiser un jour leur gestion sur le long terme. La gestion à long terme des FAVL c'est un des grands chantiers du plan national pour la gestion des matières et des déchets radioactifs qui a donné lieu à un grand débat public en 2019. Pour le moment il semblerait y avoir deux options sur la table ou les stocker dans un stockage souterrain peu profond sûrement toujours dans l'aube ou faire carrément éclater cette catégorie des FAVL en mettre un peu dans les FMAVC et un petit peu dans la catégorie des déchets de moyenne Activité à vie longue, qu'on va voir juste après dans la prochaine partie. Oh là là, Maintenant qu'on a fait le tour des trois catégories de déchets qui sont ou pas trop radioactifs ou radioactifs pas très longtemps, on peut se dire avec une petite nuance pour les derniers, les FAVL, qui sont quand même pas si compliqués à gérer, en simplifiant beaucoup, on peut se dire que un peu de béton, un peu de sable et le tour est joué. C'est, faut l'avouer, plutôt encourageant quand on sait que ces trois catégories de déchets, c'est 97% du total du volume des déchets nucléaires et même pas 0,2% de leur radioactivité. Mais bon, vous l'avez compris, c'est pas à ça qu'on pense quand on aborde ensemble, en débat public ou avec des amis, le problème des déchets nucléaires. Le problème, il est dans les mêmes pas 3% de volume restant dans ces déchets qui concentrent presque 99,9% de la radioactivité totale et qui resteront radioactifs pendant très très longtemps. Commençons par les déchets de moyenne activité à vie longue, ces déchets MAVL qui représentent 2,6% du volume total des déchets radioactifs. Les déchets MAVL typiquement, c'est les gaines, les coques et les embouts utilisés autour des barres de combustible, c'est aussi les barres de contrôle des réacteurs une fois usés, c'est aussi certains consommables qui sont très très exposés ou minoritairement, certaines boues de retraitement dans le cycle du combustible. Ces déchets aujourd'hui, ils sont le plus souvent compactés et conditionnés dans des fûts en inox, mais ils peuvent aussi être mélangés à des bitumes, à du ciment ou à de la résine. La radioactivité des différents colis de conditionnement des déchets MAVL, elle varie beaucoup. Se tenir une heure sans protection à côté d'un colis MAVL moyen, ça expose à une dose de 24 millisieverts par heure, soit autant qu'un bon gros examen médical. Mais pour certains autres colis MAVL, la dose d'exposition peut aller jusqu'à 500 mSv par heure. Là, on est dans une zone où les doses sont très très dangereuses pour la santé, il faut pas du tout s'y exposer. En seulement quelques minutes, un travailleur du nucléaire dépasse la dose maximale annuelle qu'il est censé recevoir, et si vous restez à côté pendant plusieurs heures, vous mourrez. Ces colis très relous et très dangereux, aujourd'hui, ils sont stockés en surface dans des centres de stockage très sécurisés, ceux de Orano à La Hague en Normandie, ou ceux des laboratoires de recherche du CEA à Marcoule ou Cadarache dans le sud de la vallée du Rhône. Ces colis MAVL qui sont très dangereux et le resteront pendant des milliers d'années, ils représentent le gros de notre cube de déchets relous à gérer. Mais c'est pas les pires. Les pires, c'est les déchets de haute activité, la dernière partie de notre tableau. Un déchet de haute activité, c'est un déchet qui vient directement des barres de combustible qui servent à alimenter nos réacteurs nucléaires. Attention, en France, tout le combustible usé dans un réacteur n'est pas un déchet. À des fins de recyclage, on sépare l'uranium et le plutonium des barres de combustible pour en refaire plus tard un nouveau combustible. Le combustible recyclé, c'est soit du mox, le mox c'est un mélange entre de l'uranium et du plutonium recyclé, soit ce qu'on appelle de l'URE, de l'uranium de retraitement, c'est-à-dire de l'uranium recyclé qu'on a réenrichi. L'URE, on en utilisait dans nos jusqu'à 2013 et il est prévu qu'on recommence à en utiliser vers les années 2022-2023. Ces combustibles recyclés, ils permettent déjà à la filière électronucléaire d'économiser entre 10, si on utilise uniquement le MOX, et 25% si on utilise le MOX et l'URE, des ressources minières d'uranium nécessaires à faire tourner les réacteurs. Et ça nous permet aussi de diviser par 5 la quantité de déchets nucléaires issus du combustible. Ce qui fait que ce qu'on compte comme déchets de haute activité, c'est seulement 4% des barres de combustible, ce qui ne peut pas être être recyclés et dont on ne fera jamais rien. Ces déchets ultimes du combustible, une fois qu'ils ont bien refroidi, on les vitrifie. C'est-à-dire qu'on les coule dans un verre extrêmement résistant qu'on peut comparer à de l'obsidienne ou à du verre volcanique. Une fois vitrifiés, on les conditionne dans un conteneur en acier. Grâce au recyclage, ces colis vitrifiés et sous-inox de déchets haute activité, en fait, on n'en a pas beaucoup. Ils ne représentent que 0,3% du volume total des déchets nucléaires qu'on avait en 2018. Donc vous voyez, c'est qu'un tout petit cube, mais ce tout petit cube de déchets de haute activité, il concentre 95% de la radioactivité totale. Ces déchets sont extrêmement compliqués à gérer parce qu'ils sont vraiment très dangereux. Se tenir à 1 mètre un mètre d'un de ces colis vitrifiés sous inox, ça vous expose à 126 verts par heure, ce qui fait 2 Sieverts par minute, ce qui veut dire qu'en quelques minutes, vous vous retrouvez à avoir une chance sur deux de mourir. Ces colis vitrifiés hyper dangereux, on les entrepose aujourd'hui dans des bâtiments de l'usine Orano de La Hague, où ils sont proprement conditionnés et isolés afin d'éviter toute contamination. C'est là qu'on voit la différence entre un danger et un risque. Oui, se tenir à côté de ces déchets de haute activité, c'est très dangereux, c'est même carrément mortel. Mais, comme on maîtrise ce danger au quotidien, ces déchets de haute activité, ils n'impactent personne. Et les risques qu'ils impactent quelqu'un dans le futur sont quasiment nuls. Personne en France n'est mort à cause de la radioactivité des déchets nucléaires, même de haute activité. Personne n'a jamais subi d'irradiation, même bénigne. Cette distinction entre danger et risque, elle est fondamentale, elle peut vous servir à plein de choses dans la vie. Ouais, un couteau, c'est un danger, mais c'est un danger que si vous vous exposez à un risque si vous l'utilisez. Eh bien, c'est pareil pour les déchets nucléaires de haute activité, c'est un des trucs les plus dangereux qu'on connaisse. Mais si, comme aujourd'hui, ils sont bien gérés, on peut contenir le risque, on peut rendre le risque extrêmement faible, si bien que personne n'est mort aujourd'hui, personne n'a été blessé par ces déchets nucléaires extrêmement dangereux. Je suis pas sûr qu'on puisse en dire autant des couteaux ou des trottinettes électriques. Plus sérieusement, tout le boulot de l'ANDRA, des industriels et des autorités de sûreté nucléaire, l'ASN ou l'IRSN, c'est de s'assurer que ces colis extrêmement dangereux, comme les colis de haute activité, ils soient si bien gérés que le risque d'exposition devienne pratiquement nul pour les travailleurs du nucléaire, pour les populations, mais aussi pour l'environnement en général. Là, vous me direz, ok, ces colis sont gérés aujourd'hui, mais on a vu que le danger lié à ces colis relous, que leur radioactivité, elle serait là pendant des milliers ou des millions d'années. C'est tout à fait vrai. On vous l'a dit, au moment de leur production, se tenir à un mètre d'un colis de haute activité vitrifié, ça vous exposait à une dose de 126 vertes par heure. Mais grâce à l'IRSN, on a les mêmes valeurs pour se tenir à côté de ce même colis au bout de 100 ans ou de 1000 ans. Dans 100 ans, vous tenir à 1 mètre du même colis de haute activité, ça vous exposera à 5 6 verts par heure, soit toujours de quoi vous tuer rapidement. Mais au bout de 1000 ans, la dose aura pas mal diminué. Ce ne sera plus que du 4 millisieverts par heure, soit 1000 fois moins. 4 millisieverts par heure, c'est une dose qui n'est plus du tout mortelle, mais disons qu'il faut quand même pas s'attarder et passer votre vie à côté de ce colis. Vaut mieux pas en avoir un dans votre salon. Attention, ça c'est que pour un seul colis, parce que en 2040, des colis de haute activité comme ça, il y en aura plus de 34 000. Donc, même dans Milan, ans, se tenir à côté de là où on met nos colis de haute activité sera pas du tout de la blague. Et ces doses-là, c'est que pour une exposition externe au rayonnement. Si, pour une raison ou pour une autre, un de ces colis pète et qu'on se retrouve à respirer ou à inhaler des poussières de colis de haute activité, là, ça vous expose à 23 400 verts de l'heure. Autrement dit, ça vous tue en une seconde. Dans 100 ans, ce sera toujours plus de 9 600 Sieverts par heure. Et dans 1000 ans, ça se rapprochera des 240 verts par heure. Rappelons que la dose létale, c'est 5 6 tout court. Du coup, ça restera extrêmement dangereux. Alors bien sûr, aujourd'hui et pour un bon moment, ces colis qui sont vitrifiés dans un emballage en acier, il y a très peu de chances que vous les signaliez. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un besoin immense de contrôler sur le temps long cette radioactivité astronomique. Il faut absolument que cette radioactivité ne contamine jamais notre eau, notre alimentation, nos sols, qu'on ne se retrouve jamais en contact direct avec cette radioactivité dangereuse. C'est pourquoi, dans une deuxième vidéo, on étudiera les solutions de stockage à long terme pour les déchets radioactifs très relous sur le temps long, les déchets de moyenne activité à vie longue et les déchets de haute activité. Quelles sont les options sur la table pour gérer sur des dizaines de milliers d'années des déchets hautement radioactifs Que pense- de la solution française, le stockage géologique profond à Bure. Que penser aussi des alternatives à ce stockage géologique profond dont on entend parfois parler comme la transmutation, c'est-à-dire réduire la radioactivité des déchets. Ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, mais aujourd'hui, faisons déjà le récap de tout ce qu'on a vu ensemble. Les déchets radioactifs, c'est un des trucs qui fait le plus peur quand on parle d'énergie nucléaire. En France, l'essentiel des déchets radioactifs provient de l'industrie électronucléaire. Mais une partie de ces déchets provient aussi de la recherche, de la défense, de l'industrie médicale ou des autres industries. Tous les déchets radioactifs ne sont pas également relous à gérer. On classe les déchets radioactifs selon deux critères. Le danger, c'est-à-dire leur niveau de radioactivité, et le temps durant lequel ils resteront radioactifs quelques années, quelques dizaines d'années ou beaucoup plus longtemps. Sur les 1,6 millions de mètres cubes de déchets radioactifs répertoriés en France fin 2018, 97% de ces mètres cubes ne concentrent que 0,2% de la radioactivité. Parmi ces déchets qui ne sont pas si relous à gérer, il y a d'abord les déchets dits très faiblement radioactifs. Ces déchets TFA représentent un peu plus d'un tiers du volume total des déchets nucléaires et parmi eux, certains ne sont même pas radioactifs. On a vu que si la France faisait comme les autres pays européens et fixait un seuil minimum à partir duquel un déchet est considéré comme radioactif, on pourrait recycler beaucoup de ces déchets très faiblement radioactifs au lieu de les envoyer d'office à la décharge sans rien mesurer. Ensuite, on a vu les déchets de moyenne et faible activité à vie courte. Ces déchets, ils représentent plus de la moitié du volume des déchets nucléaires. Au bout de 300 ans maximum, leur radioactivité deviendra négligeable. Il faut les gérer avec plus de précautions, mais sans que ça pose non plus de grands problèmes techniques. On a vu qu'avec un peu de béton, on s'en sortait très bien. Enfin, on a exploré les déchets de faible radioactivité à vie longue. Ces déchets ne posent pas non plus de problèmes insurmontables de gestion et proviennent pour l'essentiel de vieilles technologies et de vieux objets. Nous n'en produisons plus à ce jour. Ces trois catégories-là, c'était les 97% de déchets nucléaires qui ne posent pas trop de problèmes. Les 3% restants, en revanche, eux, consentent presque 99,9% de la radioactivité totale. Ces déchets-là, ils sont compliqués à gérer. Ils rassemblent les déchets de moyenne activité à vie longue et les déchets de haute activité. Ils sont très radioactifs et pour très longtemps. Leur volume n'est pas énorme, surtout les déchets de haute activité qui ne représentent que 0,3% du volume total, finalement assez peu pour des dizaines d'années d'électricité d'un pays comme la France, mais ces déchets, on vous l'a dit, sont très dangereux. En particulier, on a vu qu'un colis de haute activité, c'est-à-dire vitrifié et emballé dans de l'inox, exposait quelqu'un qui se tiendrait à un mètre de lui sans protection à une dose de 126 Sieverts par heure, soit une dose suffisante pour tuer quelqu'un en deux ou trois minutes. La radiotoxicité cependant décroît assez vite. On a vu qu'au bout de 1000 ans, la dose d'exposition chutait à 4 millisieverts. Cette dose n'est plus du tout létale, mais reste quand même assez dangereuse. Il ne faudrait pas habiter à côté par exemple. Mais si on se retrouve contaminé, si on inhale ou qu'on ingère une poussière issue de ces colis de haute activité, le danger est beaucoup plus important. Même au bout de 1000 ans, on peut inhaler une dose mortelle en une seconde. Aujourd'hui, ce danger est maîtrisé. Ces colis extrêmement dangereux sont très bien confinés et ils ne font courir aux travailleurs du nucléaire qui travaillent à proximité comme à la population générale un risque quasiment nul. Ils sont confinés dans leur matrice de verre et leur emballage d'acier en attendant qu'on leur trouve une solution sur le très très long terme. En France, la solution étudiée pour gérer sur le très très long terme ces 3% de colis de déchets très radioactifs, c'est de les enfouir à 500 mètres sous terre dans le projet CIGEO de Bure. L'idée, c'est que la roche fasse à notre place le travail de confinement de la radioactivité pour nous protéger, nous et les générations futures. Dans une deuxième vidéo, on va explorer le détail de cette solution, ses critiques et aussi les alternatives au stockage géologique profond. Avec ces deux vidéos, on aura une vision bien clair et documenté du problème des déchets nucléaires. Comme ça, on l'espère, on n'en aura ni trop peur, ni pas assez. On aura la bonne compréhension du problème et de ses différentes solutions. Les réponses à toutes ces questions, vous les trouverez dans la deuxième vidéo qu'on a consacrée aux déchets radioactifs sur notre site Osons comprend. Pour préparer cette vidéo sur le projet CIGEO à Bure et ses alternatives, on a lu des centaines de pages de rapports on a questionné des experts des deux camps, des pour et des contre. Franchement, depuis qu'on a commencé, c'est une des vidéos pour laquelle on a consacré le plus gros boulot de recherche. Et là, vu comme la question de la gestion des déchets nucléaires est cruciale pour choisir s'il faut continuer avec du nouveau nucléaire en plus du solaire et de l'éolien, eh ben je pense que c'est le moment parfait pour creuser cette question et découvrir cette vidéo sur notre site Osons Comprendre. Surtout que sur le site, vous trouverez aussi plein de vidéos sur des questions importantes pour cette campagne de 2022, des vidéos sur la place de la voiture électrique, sur les factures de chauffage, qui commencent à augmenter et qui vont pas mal augmenter à l'avenir probablement sur la gestion des déchets plastiques sur les causes du chômage sur les moyens de remédier à l'évasion fiscale des milliardaires ou des multinationales ça c'est quelques-unes des nombreuses ressources qu'il y a sur le site Osons Comprendre et puis si c'est pas déjà fait je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne Osons Causer parce qu'on va traiter plein de sujets importants pour la campagne de 2022 on est en train de bosser des vidéos sur le grand emplacement sur l'énergie sur plein d'autres sujets du coup ce serait vraiment bête de les louper voilà un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à très vite Ciao